Bébé, Ville de Nantes, Christelle, bonjour. Oh, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça, ça va Oui, et vous euh, Alhamdoulilah. Moi, je. Ah mais là, j'ai pas compris. Euh, euh, alhamdoulilah. alhamdoulilah, ça va bien, ça va bien. D'accord. avec la grisaille la hérisa, la harr arwa et le moi je m'en prie toi et ta moins de like moi Meuf, je les aime comme ils sont, mes abonnés. S'ils ne like, pas, c'est qu'ils n'aiment pas la vidéo. Et puis voilà. Sur mon suprême. Ouais, c'est vachement, ouais. ouais. ouais, ouais. vachement haut. Hein. C'était vachement haut. Mais ça rebondit bien hein. Non, mais en fait. Tu pas battu en vrai. Hein, ouais. côté. Arrêtez de vous battre. <rire> Arrêtez de vous battre. Oh. <rire> Quand t'en as marre de jouer avec le chien, tu coinces son jouet dans le radiateur là-bas, comme ça. Ah tu fais moi le malin. Rends les moi Eh rends les moi Allez, bon courage. Bye bye. See you later. Hey guys, you Yo les amis, je viens de me faire arrêter par la police. Ils ont vu le masque sur moi. et m'ont dit, c'est bon, vous pouvez disposer, monsieur. J'étais MDR, en plus, j'étais content. j'avais même pas le permis Je crois, les gens, il y a un gros souci, là. Regardez la gueule des cookies qu'on a voulu faire, franchement. Est-ce que c'est normal Ça du cookies. À la base, ça doit être de cette couleur, les cookies. Regardez comment ils sont, les nôtres. Et nous c'est plutôt couleur marron diarrhée, c'est oh. pas mal. Yamàn, <g beers> bon, chère personne qui regardent cette vidéo, auriez-vous la gentillesse d'être aimable avec les vendeuses Parce que j'en ai marre. Oh les flics, c'est mes potes. Là, vous risquez des euh, embrouilles, là. Vous risquez des emmerdes, là. Hein. Ah Dis-moi, la dernière fois, une voiture, elle s'est devant moi. Hein. Oui J'ai les lèvres gercées Ah bah ça tombe bien, il y a du labello Euh non, fais moi juste penser à mettre une petite culotte demain D'accord Donc voilà Le challenge a fonctionné sur moi J'espère que sur toi aussi ça a fonctionné On met la tête bien droite On ferme bien la bouche Ça fait du bien quand tu fermes ta gueule une photo non j'ai envie de chier là <rire> je vais aller faire quelqu'un <rire> ah bah alors là je te balance direct sur tiktok oh non, la pute <rire> océane quoi j'ai quelque chose pour toi waouh tu la veux tu veux m'épouser mais je la veux vraiment <rire> tiens J'aime, j'aime ton cul, j'aime ton argent. Je t'aime toi, évidemment. Mais j'aime pas ta maman. Oui, je suis une michetot. T'es un bon amant. Non, c'est facile. Si la nana elle s'endort, je te fais la Juste après. Ben, je dois être les alors parce qu'elle s'endort toujours pendant. Il a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que j'aimais les chiens Et sérieusement, je trouve ça grave irrespectueux. Est-ce qu'on pourrait arrêter de parler de mon ex, s'il vous plaît Gardez en premier chez une femme. On peut dire la vérité Bah oui, euh, surtout la vérité. La poitrine. Son âge. Son cul. Oui, Thibault. Non, moi, les, les, les yeux. La tendresse du regard, la, le reflet de l'âme. Je m'appelle Virginia, j'ai 38 ans. Je fais 1m68 pour 105 kg. Yeux vert, couleur de cheveux dégueulasse. Mercedes Oui, s'il vous plaît. Il fait froid. Très bien. Je règle la température au maximum. de croire qu'à Marseille on parle tous comme ça hein.